Bonjour à tous, je m'appelle Max Prime et aujourd'hui je vous ai expliqué comment commencer. Pour les nuls je vous ai dit maintenant vous pouvez vous égarer alors commençons comme abonnement pour ne pas louper les vidéos. Dans le commerce signifie que j'ai un cours gratuit seulement écrivez-moi un message pour que je puisse vous envoyer un lien. Cette classe Google est notre plateforme récemment sortie et ça ressemble à un Zoom tout ça et c'est ce que j'ai. Créer le principe d'un cours gratuit si tu veux alors écris dans les commentaires je t'enverrai gratuitement. Gratuit en général donc écrivez des commentaires je veux bien sûr deux parenthèses gratuites vous pouvez écrivez et en principe tout ira, alors voyez comment commencer à investir vous avez besoin d'avoir de l'argent si vous avez 1000 dollars c'est fictif tout ce que vous pouvez acheter en dollars euros et bitcoin mais nu nu. Mais tout le monde n'en a pas, donc on enlève moi-même 100 dollars avec des standards, je dis dollars. Vous pensez que vous pouvez y faire cuire du jus dans un avenir possible n'augmentera pas le prix, alors quel est le plus rentable Donc j'ai remarqué qu'il y a plus de monde en vacances, mais la vision des pneus c'est justement une journée en vacances, surtout en L'hiver c'est l'hiver qui donne moins de revenus ça se passe sur internet donne la tête pour y aller alors tu sais. Faire des affaires et votre passe-temps comment gagner de l'argent dessus. Immédiatement les enfants à la boutique en ligne Instagram au fait, je n'ai pas encore créé en principe en créant. En principe, tout cela s'apparente donc à un abonnement pour ne pas rater une vidéo sur le magasin sur Loki. Créer des photos Instagram du programme il y a tout en principe que vous pouvez vendre ce qui va se passer. Mais l'essentiel est de découvrir ce que vous pouvez faire pour le monde lorsque vous avez étudié à l'école et à l'université. Donc tu sais par exemple tu es mathématicien donc très bien tu pourras si bien surfer sur internet. Gagner ces sites en principe, s'il y a une telle opportunité, eh bien, par exemple, je gagne sur le site. Comprendre la physique, il a distribué comment les invités de la tâche sont en russe, je ne sais pas du tout, il ne recevra pas le russe. Ce problème résolvant comme ça de russe pendant que j'écris en ukrainien alors préparez-vous pour une vidéo sur L'ukrainien est encore plus loin si vous, par exemple, n'avez pas reçu d'éducation, en principe, le chemin de l'éducation. Un avocat sur ce sujet aussi peut être en perspicacité de venir tous les journalistes en principe si vous ne pouvez pas. C'est difficile d'avoir un monteur qui fait une vidéo pour vous. opérateurs et monteurs il y a toute une équipe. Par conséquent, nous prenons et prenons des photos de quelqu'un si vous avez si vous n'êtes pas tellement inspiré par « J'écris les actions pour vous, donc elles le sont, je suis seul, jusqu'à présent, il n'y a rien d'aussi utile qu'un opérateur. Tant à l'empereur que je voudrais être le goulot d'étranglement le plus important, donc si vous ne savez pas qui » vous serez le problème le plus important de votre vie, ce sont ces psychologues et peut-être qu'il vous dira, vous dira-t-elle comment se trouver en principe, communiquer avec les problèmes de piétons, ils en trouveront des intelligents parce que, que c'est vrai, eh bien, par exemple, vous écrivez Je peux répondre presque comme un psychologue, je vais être choquine. Alors peignez la nuit sur l'investissement continuez à contrôler le paria du film maintenant. Bitcoin et dollar pour changer de camp ne fonctionnent pas Le fait que le dollar et le bitcoin soient chers ne peut jamais être exclu. Comme deux matériaux fer et or donc si jamais littéralement ding dong 12. De l'or de fer alors génial que vous pouvez acheter et du dollar bitcoin maintenant ce qui change. Tout s'avère que de nouvelles ressources remplacent Stark car la cuisine de oui oui oui la vérité est plus chère que l'or. Il est intéressant de noter que l'eau est plus chère que l'or en 3 ans, en 2 ans, en 2 ans, ans cache tout cela devra se préparer à cela ce qui doit être fait peut-être en un an. Juste parce qu'ils ont dit et dit que cela signifie que ce sera bientôt ce que vous faites, cela signifie que l'eau sera. La route de cette bataille Marsara tire sur le virus des grues pour acheter des vaccins sur l'eau. Vous pouvez y acheter, sauf pour la résistance à l'eau, en principe, l'entreprise se déroulera comme il se doit. Tout. Ils veulent être, mais j'ai tellement d'émissions sur l'eau avec moi pour espérer ça, j'ai oublié l'article peut être fabriqué à partir d'eau de quelque chose comme ça, par exemple, pour faire une entreprise avec ces matériaux, et eh bien, des déchets. Si tu as un problème il y a presque des commentaires sonores donc tout à la place des accolades vocales de vasia a été ajouté principe de la comédie ne devrait pas être comme l'éducation et vous mais si tu écris sur d'autres réseaux sociaux après tout tu lis comment parler pour parler mais ça s'amuser à la maison vous n'êtes pas sur le point de frapper donc mais le top 40 peut être dans la vie donc cuisiner manger s'il est clair ce qu'ils disent de votre objectif à vos rêves de la boue et verser dessus pour le fond afin d'ajouter de la saleté démarrez vous même beaucoup de nourriture vient de vous être montrée et vous la mâchez immédiatement plutôt que de dire plus tard donnant tous les sons du thé dans ce film même aux prises avec rêve et tous un tel proverbe était donc d'utiliser une telle chance vidéo fois la vie c'est à dire qu'ils disent qu'il n'y aura pas de seconde chance donc investissez, à savoir là où l'auditeur, c'est déjà un autre ti, eh bien, il semble avoir dit que le bitcoin le dollar le plus standard lui-même est un passe-temps unique. L'entreprise demande à démarrer un appartement seul a dit comment casser en disant que l'hiver est nécessaire en hiver. Ici vous pouvez acheter un appartement en été quand la saison est quand les vacances. Il doit y avoir une sorte de mer là-bas pour que vous achetiez vous-même des appartements, vous vendrez. Principe top idée et c'était tellement faire des affaires un tel argent donc profitez de faire de telles affaires. Et vous aurez de l'argent et de la renommée et tout ça, alors préparez-vous pour cela, mais à quoi ça sert, tout ce que je filme à travers 4 com alors s'il vous plaît vérifiez votre angle de sim parce que je, j'ai pas encore compris, à gauche, décoller à droite, tirer et onduler au centre, ils en parlent, à droite de, personnellement, je peux enfin, à gauche, ce sera excellent pour quelque chose, vous êtes tous photographes, c'est à dire une telle modification de la mentalité façon d'apprendre si vous pouvez apprendre à écrire frappant je peux bien enseigner ce dont j'ai besoin aussi je que vous savez raconter dans la vidéo il ne fera que traîner la pi de 20 minutes elle même et tout on parle un peu d'investissement de la vie qui vous aideront à gagner de l'argent et à économiser ici si c'est plus rentable et pauvre qu'on rebobine bientôt la vidéo pop donc plus loin on va celui qui regarde d'autres vidéos ce que vous recherchez un revenu à la recherche d'un intérêt ici homme du pain et du beurre pourquoi sur du pain et du beurre parce que soit ces quatre lettres qui se détachent aussi quatre lettres j'ai remarqué exactement les lettres du soir 5 lettres de la nuit s'impose qu'est ce que ça veut dire où il y a plus de lettres dans jour je pense que c'est dit correctement jour plus il y a deux lettres le jour plus c'est difficile c'est à dire encore plus facile et ok soir généralement au t pourquoi exactement parce que matin six ans, la 12. et gêne là tu travailles tu étudies puis vient le soir de la charte c'est comme dans 1800 à 6 c'est des heures de sommeil certains disent dire qu'une personne a parlé sur le visage de montero je sors pas de la chaleur très Très mémoire, 5 secondes pour mémoire, tout lui suffira, 3 secondes âme 4 plus loin, comment sont-ils là, les auteurs ne correspondent plus, d'accord, en principe, ils s'en souviennent pour lui 72-74 et lui pour lui, Vit beaucoup, dort moins, mais ensuite la vieillesse, bois plus et toutes sortes de choses qui le laissent, j'ai dit ici tu te balances avec du muscle pour avoir de l'argent alors pour travailler là-dessus, tu sais, balancer votre passe-temps comme ça, comme ça, à propos de moi, j'essaie cette méthode, Regardez les vidéos vous-même sur, Vous verrez la différence entre eux dirigés vers l'extérieur. Ils peuvent certainement n'avoir personne. En principe, ils, venant juste à la vidéo. Alors bonne chance à tout le monde pour l'instant. Si la personne a 84 ans et qu'il est un joke donc. Balançoire qui a compris comme ça tenir la caméra. Là j'ai écrit comment balancer sur le principe. Voilà une telle idée idée à tout bon courage à tous bye. Bonjour à tous, je m'appelle Max Prime je vais vous dire les services que je gagnerai ça vaut la peine de me donner si vous, vous trouverez du travail supplémentaire car l'agriculteur ne sème que l'été. Je suis un peu passé aujourd'hui début juin en plein été à nous attendre pour l'été automne et à l'automne ils s'y rassemblent. Des amis peuvent être rassemblés et il est tard là-bas, si ce ne sont que de tels termes, eh bien, où cela ne vous dérange pas. Regarde, ça veut dire que Zeman bouscule cet automne, je suis là à la fin du 8 en plein automne jusqu'à ce que peut-être Patrick soit parmi vous. Non et puis il part en vacances et à bord du volant puis ils reviennent toujours chercher les détails. ceci à la fin de cela il s'avère que non vous vous efforcez de vous reposer 45 si vous calculez tout je n'ai pas de sèche-cheveux. Donc je ne compte pas, mais pour l'instant, oufa, en plus d'aimer, de s'abonner, les principales paires mais compter afin de. Toutes les meilleures affaires sont de tout cultiver, donc je dois prendre la peine de compter parce que la mère du garçon Ferrari aime compter les tonnes de ventes de magasins publiées en crête dans cette entreprise de vente de fruits. Il peut décoller, probablement oui, ou donner de l'argent à l'Europe aussi. Candice Stampede beaucoup unique pas là tout est exactement ce dont j'ai besoin. À part ça il n'y a rien de tel en Russie il n'y a pas de gruve l'Europe c'était cher ici c'est parti alors ça nous revient. Continuez à recevoir une telle entreprise agricole si vous voulez que je calcule entièrement tout. Liste de likes Il paraît que je t'ai dit l'essentiel c'est que tu peux avoir un deuxième job qui n'est pas physique tu peux. Vous pouvez tout faire à Piatigorsk ou un héros, d'autant plus que chaque hiver je ne pardonnerai pas la rentabilité. Je vais essayer de nous remuer un tel sujet et vous ne déclassifierez pas mon sujet avec des tomates, je serai les 5 premiers grammes. Qui, étant agriculteur, être un croisement entre les mariages avec une entreprise mais pas pleinement engagé, eh bien, ils savent, mais tout le monde ne sait pas, et je saurai tout d'avance et pour bosser plus que je ne ferai rien, ce sera cool aussi. Comme ça où tu seras différent si tu ne peux pas être étonné, je suis toute une vidéo sur un tigre au fait gramme. Comment vérifier la peur de TNT a écrit la carte, eh bien, vous le trouverez en général là-bas sur la pierre. Vous pouvez bonne chance et gentillesse à tout le monde.